C'est une, une histoire de famille, une histoire d'une fratrie de, de, de trois garçons donc, qui, qui naissent à quelques minutes d'intervalle, donc d'une grossesse multiple et qui grandissent en terre de Bretagne entre la, la, la ferme familiale, l'exploitation familiale et, et l'océan. Donc un côté activité des hommes et un autre côté qui est plus horizon lointain de tous les possibles. Euh, voilà, et ce sujet m'a un peu servi de, de, de, de base pour euh, traiter un, un, une question qui, qui me, qui me, me taraude un petit peu, on va dire, euh, qui est celle du, de, de la prédestination et, et de, la, de nos libertés de choix par rapport au, par rapport au déterminisme, euh, puisque au moment où, euh, où nous naissons, nous sommes tous des êtres euh, uniques, peut-être même des génies. Et, euh, et, et voilà après nous naissons sur un continent ou sur un autre, dans un pays en particulier euh, au sein d'une famille qui a elle-même sa propre histoire, son propre héritage et puis il y a l'éducation que nous donnent nos parents aussi et tout ça euh, fait un, un, un espèce de, de, de... Enfin, comment dire une, un, un fardeau quelque chose qui nous arrive au moment où nous naissons sur le sur le dos et qui nous place qui nous place sur des rails voilà donc j'ai voulu un petit peu interroger ces, ces, ces questions là à travers l'histoire de ces de ces de ces trois frères euh, donc il est beaucoup question de d'enfance. On est tous assez clairs sur l'idée qu'on qu a dans la tête sur quand est-ce que notre enfance se termine. Euh, on l'est peut-être beaucoup moins sur quand est-ce que commence cette enfance. Donc euh, pour eux, voilà, ce qui m'a amusé aussi, c'est de faire commencer cette histoire dans le ventre même de leur mère. Euh, puisque là, il y a déjà des choses qui se, qui se, qui se nouent, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus costaud, donc il va prendre plus de place un autre qui va être juste là euh, et qui va se contenter de son statut un peu moyen et puis celui qui va prendre juste la place qui reste. Voilà, donc, euh, comme euh, ce sont aussi, euh, ce, sont des, ce sont des garçons, il euh, y a, y a quelques, quelques anecdotes à la fois euh, dures et tendres, euh, beaucoup de disputes, mais euh, en même temps, euh, le soir, on se brosse les dents mutuellement dans la fontaine de la cour, donc beaucoup de, beaucoup de tendresse euh, aussi. Euh, et puis par la suite, il y a aussi toutes les, les, les, les turpitudes de l'adolescence, le, le choix de, de, de sa scolarité, le choix d'un métier, euh, voilà, avec toutes les interrogations qui sont parfois derrière. Euh, Est-ce que je le fais pour faire plaisir à mon père Est-ce que je le fais pour faire plaisir à ma mère Ou au contraire, en opposition à, à, à l'un d'eux donc sur ces trois, ces trois, ces trois frères, il y a quand même un aîné qu'on surnomme PS, son vrai nom c'est Greg, mais son, on le surnomme PS parce qu'il est le premier sorti. Euh, donc même s'ils sont tous nés au même moment, à quelques minutes d'intervalle, il y a quand même une hiérarchie, entre guillemets. Euh, voilà, donc lui, il va épouser une carrière de militaire, de, de, de, de soldat, en bon, en bon viril, dans des, dans des missions spéciales, notamment, euh, notamment en Afrique, euh, au Mali en particulier. Euh, après lui, il euh, y a un autre garçon qui s'appelle Gilles euh, et qui lui, depuis le début, se place dans la continuité totale de reprendre euh, l'exploitation euh, familiale. Et puis enfin, il y a le, le, le dernier qui s'appelle Gus qui lui va justement être plus hein, sur l'opposition et, euh, et qui veut à tout prix quitter euh, la ferme où ça sent trop fort euh, voilà, pour la ville avec euh, les klaxons, l'anonymat et, euh, et avoir une carrière plus moderne entre guillemets de, sur le sujet commercial, marketing, dans une société de, qui fait de la lingerie euh, féminine. J'ai beaucoup écrit quand euh, j'avais entre 18 et 20 ans, on va dire. Euh, et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, à la lumière d'un événement familial euh, proche, j'ai réouvert ces, ces, ces écrits que je n'avais pas ouverts depuis euh, longtemps. Euh, et euh, j'ai trouvé ça euh, globalement assez, assez, assez pathétique. mais j'ai trouvé une phrase, et, euh, et à partir de cette phrase, euh, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, euh, là-dessus est arrivé le confinement, donc je fais partie de ces gens dont le confinement a littéralement bouleversé la vie. Euh, parce que dans mon métier de vendeur de chapeaux, euh, j'ai vu très très rapidement euh, une, un changement total de, de ce qui pouvait être... Euh, euh, les résultats de mon activité professionnelle euh, pendant les mois, voire les années qui, allaient, qui suivaient ce confinement. Et donc je me suis mis à écrire d'une manière plus... plus enfin d'une manière oui, assez euh, organisée. Euh, donc j'ai organisé un moment dans la journée, en l'occurrence tous les matins, euh, où j'ai je, où je, voilà, pris, euh, pris en main ce, ce roman, me renseignant beaucoup sur... Euh, les, les techniques d'écriture, en écoutant beaucoup d'auteurs aussi, euh, voilà, en me plongeant dans, de nouveau dans, ce, dans cet univers-là. Et c'est comme ça qu'est qu né ce roman.